D'après un rapport publié par le World Economic Forum en 2016, deux tiers des enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui exerceront un métier qui n'existe pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien que les horizons professionnels vont se transformer de manière radicale au cours des prochaines années. Intelligence artificielle, impression 3D, soins de santé connectés à distance, cybersécurité, ces nouvelles compétences vont prendre une place significative dans les futurs métiers émergents. Concrètement, pour nous, pour vous, qu'est-ce que ça va impliquer Eh bien, notamment de continuer à apprendre et à développer vos compétences tout au long de notre vie. C'est ce que nous allons explorer lors de notre événement « À qu'apprendre du 17 mars prochain. Pour cette année 2020 qui s'annonce, je vous souhaite donc à toutes et à tous d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer une nouvelle compétence et surtout de rester curieux